c'est vrai. Tu as ce petit truc un peu bizarre et rigolo. Mais personne n'est parfait mon cœur. D'ailleurs la perfection tu sais c'est fade. Franchement moi je trouve ça tellement mignon. Tu ne peux pas laisser ton apparence te miner comme ça mon ange. Regarde de toi. Tu sais que tu es belle à l'intérieur. Tu dois t'ouvrir, te révéler. Tu es originale, saine, débordant d'énergie, drôle. Tu fais même partie des meilleurs fruits qui soient. Tu te rends compte Écoute mon trésor. On t'aime comme tu es. Alors aime-toi et tout le monde t'aimera aussi. Maintenant relève-moi ces jolies feuilles et va affronter le monde.